Bonjour et bienvenue à toi sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais te montrer un site où tu vas gagner de l'argent très rapidement pour des besoins urgents. Je l'ai testé pendant deux jours et je sais que c'est fier parce que j'ai réussi à faire des retraits sur ce site-là. D'accord Avant de rentrer dans le sujet, je te demande seulement trois choses. Comme d'habitude, abonne-toi sur ma chaîne, active la cloche de notification et laisse-moi un petit pouce bleu comme récompense. Alors sans plus tarder, euh, sur le site, le lien du site, vous allez le trouver dans mon canal Telegram. D'accord Il vous suffit seulement de cliquer sur le lien de la description de cette vidéo et vous allez atterrir directement dans mon canal Telegram. Et tu vas cliquer sur le lien pour t'atterrir sur la plateforme. Et je vais te montrer comment tu vas faire et arriver sur le lien. Donc euh, voilà, quand tu vas ouvrir mon canal Telegram, tu vas atterrir sur un message comme ça. Alors tu vas trouver euh, le lien qui est ici. Tu cliques sur ça et ça te redirige directement vers ton navigateur. Tu attends, tu vas mettre ton numéro de téléphone ici. Tu mets ton eh, mot de passe ici. Tu répètes le même mot de passe ici. Tu défiles. Tu viens. Tu, tu mets ce clap eh, chat qui est ici là. Je viens. Voilà. Ici. Tu le mets ici. Je vais te montrer. Tu appuies, tu appuies ici là. Une fois. Et le clavier va s'ouvrir. Alors tu vas saisir le M qui est là. M. C en majuscule. A minuscule. Et quoi encore Et V. Voilà, tu vois. Donc, voilà. Et quand tu vas eh, saisir eh, ce crapcha-là, eh, ça peut ne pas être même chose chez toi. Eh? Donc, oh, ça peut être différent. donc L'essentiel, c'est de ressaisir eh, le captcha qui serait mis ici. Donc, tu le ressaisis ici et vous cliquez maintenant sur Sign Up. D'accord? Maintenant, comme moi, je suis déjà inscrit et que j'ai déjà un compte, moi je vais cliquer sur, sur, sur Sign Up donc ici maintenant donc moi je vais cliquer seulement sur connecter alors arrivé sur la page tu fermes directement en appliquant en, et ton doigt sur close tu fermes alors tu défiles tu vois il y a toutes les informations et les partenaires de ce site là qui sont là et en bas maintenant qu'est ce que Qu'est-ce qu'il faut faire Comment gagner Arrivé ici, tu as deux façons de gagner. Jouer au loterie ou jouer au, au hash guest. H guest, c'est quoi C'est-à-dire, ils vont te demander de faire un dépôt. Et quand tu fais le dépôt, ils vont te demander de, de deviner. C'est-à-dire, tu vas jouer au devinette de hash. C'est-à-dire, quand on tu fais un, une transaction, il y a un message qu'on appelle hash. D'accord et c'est ce message-là que tu vas définir la fin, d'accord, la fin euh, euh, de ce rush-là. Quelle serait la lettre ou le chiffre qui serait à la fin de, de, de, de cette rush. Il te faut seulement un seul chiffre pour gagner. Alors, je vais faire la démonstration rapidement et vous allez voir. Et je te montre aussi euh, une méthode vraiment qui m'a permis de gagner beaucoup. Alors, reste jusqu'à la fin et tu vas comprendre. Et pour la plupart d'entre vous, vous vous rappelez qu'on avait acheté des troncs il y a quelques temps si vous n'avez pas vu la vidéo, alors je vais mettre le lien de cette vidéo là, dans la description pour que tu puisses aller regarder et apprendre comment acheter des troncs toi même, d'accord maintenant, nous avons acheté des troncs et cette, ce sont ces troncs là que j'ai utilisé ici, parce que je t'avais dit dans l'autre vidéo que de rester connecté je vais te montrer ce que j'ai. je voulais faire avec ce tronc là j'avais acheté ce tronc spécialement pour cette plateforme. Alors qu'est-ce qu'on va faire Je vais te montrer rapidement. Les résultats de de mon travail. Et que j'ai fait hier. Dans mon Tross Wallet. Rapidement. Voilà mon Tross Wallet. Alors je vais me connecter. Voilà. Donc je clique sur Tronc. Donc, ici, tu vois que j'ai seulement 11 troncs parce que j'ai effectué des retraits hier. J'ai laissé ces 11 troncs là juste pour te montrer que même avec une petite quantité, tu peux gagner. Donc, voilà le résultat. Euh, tu vois, ce sont là les jeux que j'ai fait hier. J'avais déjà fait avec, avec un autre porte-monnaie euh, que j'ai utilisé depuis avant hier et j'ai gagné énormément. Donc, euh, j'ai créé seulement ce portefeuille juste pour vous montrer. Euh, comment ça se passe, d'accord Spécialement pour ce, euh, pour cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on va faire On retourne maintenant sur notre plateforme. on Retourne sur la plateforme et je vous montre rapidement euh, comment gagner. Donc ici, vous allez venir maintenant et cliquer ici. Ici, je reviendrai plus tard pour vous expliquer comment on gagne ici de l'autre, de ce côté. Maintenant ici, c'est la méthode la plus facile. Tu cliques sur H Guest ici. Tu cliques sur ça. Alors, qu'est-ce que tu auras à faire Tu vas sélectionner ces chiffres-là. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. D'accord. Tu sélectionnes toutes les, tous les chiffres qui sont là. D'accord. Maintenant, quand tu sélectionnes fini, tu vas défiler en bas. Et tu viens, tu cliques ici. D'accord. Tu cliques ici, confirmer. Comme vous le voyez déjà, ici... J'ai gagné 20 fois, j'ai perdu 10 fois. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais t'expliquer comment il faut faire. Si tu viens pour la première fois, tu cliques sur confirmer. Alors, on te demande, est-ce que tu es vraiment sûr de vouloir te confirmer seulement? Tu cliques sur OK, ici. Tu attends. Tu attends. Tu attends encore. Voilà. Maintenant, ici, on te donne maintenant l'adresse sur laquelle il faut envoyer maintenant le tronc. D'accord, tu copies, tu cliques ici sur copier. Tu copies l'adresse, tu vois, l'adresse a été déjà copiée. Donc, qu'est-ce que tu vas faire Ces chiffres que nous avons sélectionnés, c'est que nous avons deviné que la fin de l'arrache de cette tronc que nous allons envoyer serait parmi l'un de ces lettres que nous avons et chiffres que nous avons sélectionnés. Alors, nous retournons sur notre tronc wallet. Je me connecte attendez voilà maintenant je pense que actuellement vous êtes en train de voir déjà mon tross wallet donc arrivez sur votre tross wallet vous allez cliquer sur envoyer ici tu vas cliquer pour coller l'adresse que tu viens de co copier de l'autre côté maintenant tu viens ici tu vas mettre un tronc pourquoi un tronc parce que toi tu viens de te connecter je te montre seulement la stratégie comment gagner d'accord tu mets un tronc pour tester, quand tu vas faire premièrement tu n'auras pas gagné, tu fais deuxièmement tu n'auras pas gagné, sois sûr que le troisième, la troisième fois tu vas gagner. Maintenant qu'est-ce qu'il faut faire, quand tu mets un tronc et que tu n'as pas gagné, quand tu vas revenir il faut mettre deux troncs. Si tu n'as pas gagné, quand tu vas revenir encore il faut mettre plus, il faut mettre le maximum. Tu vas récupérer ce que tu as perdu et gagner plus de bénéfices. D'accord, c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant après avoir cliqué sur un tronc, tu cliques maintenant sur confirmer. je t'explique étape par étape sur moi seulement jusqu'à la fin on attend voilà ici tu vas cliquer sur confirmer la transaction tu remets ton code je mets mon code en attendant et voilà maintenant je pense que tu vois déjà euh, voilà la transaction est en cours et regarde ici Un instant. Nous allons maintenant actualiser pour voir. Ça devrait déjà partir. Voilà. Parce que la transaction ne dure que 5 à 10 secondes maximum. Alors, après avoir... Que, après que votre transaction a été envoyée, prends patience jusqu'à 5 à 10 secondes. D'accord Et vous revenez maintenant ici. Sur la plateforme. Ici, on attend que ça s'affiche. On attend encore, on patiente pendant au moins 30 secondes. D'accord? Pendant au moins 30 secondes. Et on clique maintenant sur Pay. C'est-à-dire après avoir envoyé le tronc, il vous faut minimum 30 secondes pour patienter. Vous cliquez maintenant Pay de vérification. Résultat. D'accord? Vous cliquez sur ça. Vous allez comprendre comment on gagne. On attend. Voilà. Vous voyez ici moi, j'ai choisi rien que des, des numéros, des chiffres. Mais ici, on me dit que la fin de la hache est D. D'accord Et ici, on me dit, you lose. Vous avez échoué. D'accord Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire Je vais d'abord vous montrer d'abord la, la vérification. Je clique sur vérification et vous allez voir. Je me pose le temps que la page se charge. Eh bien, voilà les amis. Regardez, voilà la hache, le, le tronc que nous venons d'envoyer. Voilà le résultat. La hache finit avec D à la fin. Regardez bien, vous allez voir D à la fin. D'accord? Si c'était que c'était 2 ou bien 5 qui étaient à la fin, là, j'allais gagner 1,5 tronc. Parce que quand vous sélectionnez les chiffres comme ça, vous avez 1,52% de chance de gagner. Donc, si c'était comme ça, donc maintenant, je vais vous montrer la méthode suivante. Voilà, nous revenons maintenant sur notre page. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Euh, je vais encore sélectionner la même chose. Rien que des chiffres. Hein. Ne, met, ne prenez pas les lettres. Les lettres sortent ra très rarement. Donc ici, je vais vous montrer. Vous avez 62,5% de gagné. Et votre gain serait multiplié de 1,52%. D'accord? Voilà. Donc, après avoir sélectionné, vous revenez encore, vous cliquez sur confirmer. Vous allez voir de quoi je vous parle. Cliquez sur OK encore. On va vous envoyer encore une autre adresse de dépôt. N'utilisez jamais le même adresse. Vous revenez toujours ici et cliquez sur copier. Vous retournez sur votre Tross Wallet. Je me connecte sur mon Tross Wallet. Voilà, je suis connecté. Si vous regardez bien, vous allez voir qu'au lieu de 11 troncs, j'ai perdu un tronc. Donc, je vais encore envoyer. Je colle l'adresse. Je mets maintenant deux troncs. Je mets maintenant continuer. Continuer ici. Je viens ici. Je confirme encore. Je confirme la transaction en mettant mon code. Maintenant on patiente, on patiente, voilà la transaction qui est en cours ici, on patiente, on patiente, on patiente, on patiente, regardez j'avais déjà mis un tronc tout à l'heure et j'ai perdu, maintenant j'ai mis deux troncs, si je gagne je récupère moins. un tronc qui sont perdus avec quelques jetons comme bénéfice, d'accord maintenant on peut aller maintenant sur le site pour aller vérifier maintenant nous allons défiler pour venir en bas ici et cliquer sur paye vérification résultat on attend, on attend, on attend voilà vous voyez c'est encore day. D d'accord on retourne, on fait encore la même chose vous allez voir de quoi je vous parle je reprends encore la même chose, comme ça. Je reviens encore, je mets confirmer. Je clique encore. OK. Je clique sur copier l'adresse. Comme je vous le dis, copier toujours le, le, le, nouveau, le nouveau adresse qu'on vous envoie. Je me connecte sur mon tross wallet. Je reviens, vous voyez, j'ai perdu 3 troncs. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire Je vais envoyer maintenant trois troncs pour pouvoir récupérer mes troncs que j'ai perdus. Et je mets 3, d'accord Soit je peux mettre 3,5. Euh, non, ça refusait. Donc, je mets 3, 3 c'est bon. Je vais récupérer mes trois troncs que j'ai perdu. Soit je vais mettre 4 troncs, d'accord Je clique maintenant sur continuer. Parce que là je suis sûr de gagner. D'accord? Je clique sur confirmer et je mets, je confirme mon code de, de Tross wallet pour que la transaction soit effective. Alors là, vous voyez, actuellement j'ai quatre troncs qui me restent. La transaction a été envoyée. Donc ici j'ai perdu. Ici j'ai perdu et je vous garantis que ici nous allons gagner. On attend, on patiente. On retourne maintenant sur la plateforme on vient en bas encore et encore on clique sur paye et vérification Résultat. et on attend vous allez voir on devrait normalement gagner vous voyez vous voyez ce que je vous disais vous voyez donc on vient de gagner donc on a récupéré notre trois troncs qui est qui a été perdu maintenant quand vous allez retourner sur Trois Wallet vous allez voir que le paiement se fait en automatique le paiement se fait en automatique Entendez. je vais me connecter rapidement voilà donc regardez ici j'avais combien 4 ou 3 n'est-ce pas je vais maintenant actualiser la page je réactualise encore voilà vous voyez j'ai récupéré et les troncs que j'ai perdu maintenant, j'ai toujours, toujours perdu un tronc. D'accord Donc voilà. Et si je veux maintenant, si je veux miser à partir de maintenant, je peux commencer par gagner. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire Je vais encore miner quatre troncs pour vous montrer que je peux encore gagner. C'est ça en fait la faille. Donc qu'est-ce qu'il faut faire Vous revenez sur la page et vous allez sur arrière. Vous retournez. Je sélectionne encore toujours les chiffres toujours les chiffres parce que les lettres sortent très rarement toujours les chiffres donc je viens maintenant je clique sur confirmer OK j'attends qu'on me donne le l'adresse sur lequel je vais faire la transaction je défile je copie en cliquant ici comme d'habitude je retourne sur mon tross wallet Maintenant, je vais faire un dépôt de deux troncs. Soit je vais faire un dépôt de trois troncs en cliquant sur « Envoyer ». Je colle l'adresse. Je mets trois troncs et je clique sur « Continuer ». Vous allez voir de quoi je parle. Je confirme la transaction. Je mets le code de confirmation. Et j'attends que la transaction soit effective. On attend, on patiente, on patiente, on patiente, on patiente. On va actualiser. Il faut que la transaction parte. Ce n'est pas encore parti. Voilà, ça vient de partir. Donc, comme vous le voyez, c'est parti. On prend patience. On prend patience. On prend patience. Patience. Maintenant, on retourne maintenant sur la plateforme. On défile. On vient encore en bas sur paye, vérification, résultat. J'ai échoué. Ça a échoué. Mais pour la plupart du temps, sélectionnez toujours les chiffres. Vous pouvez toujours essayer avec, euh, euh, comment on appelle vous pouvez toujours essayer avec euh, euh, les, les lettres. Vous pouvez toujours essayer avec les lettres. Sinon, hier, il n'y avait pas, euh, pas des de lettres. D'accord? Donc, or, ici, euh, ce sont des lettres, et les chiffres qu'il faut, il faut toujours sélectionner. D'accord? Donc, euh, voilà. Euh, je pense que c'est la fin de la vidéo essayez essayez tel que je vous ai dit essayez donc vous allez voir quand je vous ai dit eh, au début il faut mettre le minimum possible d'accord mettez le minimum possible ne mettez pas eh, maximum quand vous échouez une fois deux fois soyez sûr que troisième fois vous allez gagner ça là c'est sûr c'est clair et net vous allez toujours gagner donc quand vous voulez mettre mettez premièrement minimum secondo minimum troisième mois mettez le maximum si vous avez la chance, même 4 mois, vous pouvez gagner. C'est comme ça que j'ai fonctionné hier. Donc, hier, c'était très rare que les, les lettres-là sortent. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, et avec l'expérience que je viens de faire, si vous faites avec les chiffres, les chiffres, avec les chiffres, vous avez plus de chances de gagner. Je vous assure. Plus de chances de gagner. Donc, voilà. Et si vous avez aimé la vidéo, euh, donnez-moi un petit pouce bleu et likez à la prochaine